Bonjour à tous et bienvenue dans Automobile Stories. Donc aujourd'hui je vous présente le Defender. Le Defender, faut savoir c'est la voiture préférée de la reine. C'est pas un Land Rover, c'est pas euh, une Rolls Royce ou une Bentley, c'est le Defender. C'est euh, une voiture qui a été présentée en 1948, un salon d'automobile, et euh, il a été présenté euh, pour un marché de, de paysans qui ont besoin de voitures robustes qui montent à peu près partout, qui ont de la place à l'arrière et tout. Pour les paysans euh, en Angleterre. Une voiture pas trop chère, vu que c'est juste après la guerre. Et euh, c'est l'Angleterre qui propose le Defender. Bon, celui-là, il est de 1993. Euh, ils ont un peu changé, les phares étaient plus vers là. Mais ils n'ont pas trop, tout changé. C'est toujours le même esprit, la même carrosserie Donc celui-là, il est de 1993, était reconstruit avec ses, ses phares LED, avec ses, ses petits phares sur le côté. Bon, D'ailleurs, on dirait un peu des Lego, des trucs de, de Lego. Euh, un, euh, en 2013 je crois Alors euh, donc la couleur on dirait un peu le gris Nardo de chez Audi mais en satiné mais pas tout à fait euh, donc c'est du robuste et là il est sale et c'est comme ça qu'il doit être euh, donc celui-là c'est un range rover utilitaire et on a mis des, des sièges à l'arrière enfin pas, pas nous mais c'est un ami euh, donc il y a seulement deux portes sur les côtés Et un, un toit avec des trucs qui descendent sur les côtés euh, Donc c'est un peu un cabriolet euh, Donc euh, je vous montre d'abord euh, Voilà les fins arrière Avec les critères Avec la ligne J'ai conduit tout à l'heure Et en fait c'est vraiment facile C'est vraiment, euh, euh, vraiment pas dur Quand on passe les vitesses Donc là Je suis 1, 2, 3, 4, 8, plus 2 personnes à l'avant euh, Donc 8 sur les deux côtés, plus 2 personnes à l'avant On peut mettre 10 personnes là-dedans C'est pas comme les autres, on peut mettre 5, 6 personnes euh, max euh, Donc, du bois avec euh, l'écriture Land le, le Rover Il y a cette pierre, parce que les freins ne marchent pas euh, Donc c'est du cuir, pas, je ne suis pas sûr Il y a des ceintures de sécurité qui ont clairement été ajoutées euh, le toit qui est en tole, qui est. Euh, euh, euh, qui peut retirer. Donc là, pour enlever l'arrière, c'est comme ça. Temps, ça monte. Euh, on va voir l'avant, qu'elle ne passe derrière de side? Donc, presque 400 000 km au compteur. Presque 400 000. Et il marche encore tellement facilement, la boîte est tellement légère. Donc il était dans une ferme en Allemagne avant que le propriétaire l'achète. Donc on va voir C'est tout simple. C'est pas euh, une clé avec pour euh, le euh, coffre. On l'ouvre, ok. On la met là-dedans. On peut démarrer le moteur. Euh, donc le frein à main est compliqué à enlever, je ne sais pas à quoi ça sert. Ah, moi ça c'est trop marrant, bon là il n'y a pas, euh, pas de pile je pense dedans c'est une c'est une lampe pour lire les cartes pour les passagers euh, c'est à donner raillis pour lire la carte de nuit euh, c'est marrant bon là elle ne euh, marche pas mais bon. après il y a la stéréo qui, qui marche très bien avec des enceintes à l'arrière et tout donc la porte c'est elle est légère et bon voilà il le place pour des trucs hein. structure de sécurité, ça je sais pas ce que c'est boîte de vitesse manuelle, la lampe si on peut mettre l'iPhone ici et c'est tout rien de compliqué donc ce qui est étonnant c'est qu'il est vraiment trop facile à conduire ce matin j'ai conduit une Opel Zafira et c'était limite plus dur c'était un peu dur de passer les vitesses là je, je suis passé en deuxième facilement euh, donc il y a le petit mouroir un truc comme ça je sais pas vraiment quoi ça sert donc voilà pour la présentation extérieure intérieure du Defender Maintenant, j'espère que vous avez aimé l'intro avant Donc maintenant je vais vous présenter les séroutiers Bon là il n'y a pas de launch control comme sur la Porsche mais Donc on se retrouve tout de suite après Oh, non, yes. première, oh. 3, 2, 1... Et hey, ça marche! C'est le judaï. Ici, on tourne. Mais le couplet, tout le Alors je me parle, je me parle où là? Tu me là. Voilà. C'est bien. C'est bien. C'est C'est C'est C'est teljesen. jó, és kettes, jó, oké. És jó, ez az, látod? Deuxième, je suis en deuxième. Maintenant tout, tout, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ouais, slow, et ici si on peut. Mais, mais pas trop vite. Hein. Non non non. Euh, ça, ça arrive. Désolé. C'est facile, c'est super facile à conduire. La direction est Pas facile. Euh, la direction est assistée. Euh, là pas trop vite hein. on tourne pas trop vite okay. on tourne un peu lentement ok ouais. en fait les gars c'est hyper facile j'ai 12 ans bon j'ai déjà conduit ce matin et aussi l'an dernier mais <rire> euh, mais c'est facile c'est beaucoup plus facile de conduire une bazaka c'est oui, pas là encore okay. ça ça accélère facilement ok et stop stop stop, on tourne lentement, lentement on tourne. Oui. Oh on tourne. Ok En fait c'est pas du tout compliqué, les, les, les vitesses sont faciles. Et on tourne, mais on tourne. Un temps. On tourne ouais c'est facile c'est beaucoup plus facile que l'Opel Zafira que j'ai conduit ce matin que l'Opel Marriva que j'ai conduit l'an dernier et que, et que ma BMW série 3 que je conduit pas avec vous mais je l'ai conduit tout à l'heure c'est beaucoup plus dur c'est facile j'ai conduit un Defender facilement à 35 km heure Non. Maintenant ah on fait laisser route comme il se doit, donc on est avec Johan, et euh, on est euh, là où je vous tout à l'heure, on fait des tours, en fait c'est un genre de, de, de suivant, On on fait des tours, donc euh, euh, le défendeur, bon là il avance hein, regardez. Wow. Donc il tourne bien, il avance bien. Là, les boîte de vitesse est tellement légère. Et on a des vides de dos. Donc, euh, c'est un, une voiture. en euh, C'est la bouteille de la reine. C'est la voiture qui a été construite pour les l'utilisateur anglais, pour aller dans les chiens. Elle existe une portion monocoque. Ça dépend combien de chevaux. Mais elle a un moteur 4 cylindres. Elle a une petite lente pour les rails. <rire> faire fait un peu de bruit. Elle a aussi une suspension monocoque qui bouge beaucoup dans les trous, dans les, dans les petits chemins. Mais bon, c'est pas fait pour être euh, pas fait pour être confortable. Donc, ça doit bouger beaucoup à hein, la à je ne peux pas vraiment faire autrement. Euh, Donc, si quelqu'un sait que c'est que ça, vous me dites. Vous le faites dans les commentaires en dessous. Donc, c'est une vidéo pas hyper longue là conduite il ya je vais devoir mettre des, des sous-titres hein, parce que tout le monde on a parlé aussi euh, français je vous ai passé dans un arbre là euh, on a parlé français mais aussi anglais et hongrois donc euh, ça a été tourné à, à au lac Balaton en Hongrie euh, ah. <rire> Si vous avez plu mettez un like, mettez un commentaire et merci beaucoup à Johan euh, d'avoir laissé filmer cette vidéo et avoir aussi fait euh, une partie de laisser route. Au revoir et merci d'avoir regardé.